Entends-tu le chant joyeux? Jésus saint, aujourd'hui, il est en tout lieu. Jésus saint, aujourd'hui. C'est un cri de délivrance intendie. Que d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. Levons-nous, s'il vous plaît. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 111, psaume chapitre 111. Nous lisons la parole du Seigneur.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 je ne veux pas m'éloigner de mon Sauveur. Dieu ne veux pas m'éloigner de sa parole. Je ne veux pas suivre les lois de ce monde. Oh mon Sauveur, je me confie en Oh mon berger, oh mon berger, des sentiers. Garde mes pas, des chemins du tentateur. Garde mon âme des attaques de l'ennemi. Ô oh, mon berger, je me confie en toi. Ô oh, mon berger, qui de moi dans des sentiers Garde mes pas Des chemins du temps tâteux. Garde mon âme Des attaques de l'ennemi Ô oh, mon berger Je me confie en toi Nous nous confions en toi Notre Père Céleste et notre Dieu notre guide et notre consolateur. Béni soit ton Seigneur encore ce soir pour la joie, l'allégresse que tu as mis dans notre cœur de pouvoir nous retrouver encore aujourd'hui, Père. Oh Dieu, que ton nom soit vraiment béni et exalté aussi pour toutes les merveilles que tu ne cesses de pouvoir accomplir encore au milieu de ton peuple, Père. Nous comptons les bienfaits de l'Éternel, mais c'est vrai qu'ils sont vraiment innombrables. Et c'est une joie énorme, Père 800, énorme, mon béné mon Père oh Dieu, de voir, comme tu l'as dit dans ta parole à toi, que tu es vivant. Et parce que tu es vivant, nous aussi, nous vivrons également aussi. C'est vraiment une grâce merveilleuse, Père. Nous sommes un peuple qui t'appartient, et le troupeau de son pâturage qui est ta main, véritable conduit, mon Seigneur Jésus. Ah, oh, nous voulons vraiment plier nos genoux devant toi pour te dire que tu es vraiment le plus beau parmi les milliers. Mon Dieu, ta gloire est splendide. Merci pour ce que toi tu as fait, ce que tu fais, et ce que tu feras encore davantage, mon roi. Et nous sommes vraiment attachés à toi, réalisant combien tu es tellement important et précieux. Pour nous, Père du Mission, pour mon frère et pour ma soeur, garde-nous dans le bras de cru de, de, de ta main, Bénémoine, ben, ben, Père Saint-Dieu. Nous avons vraiment besoin de toi, Père. Oh Jésus-Christ, mon roi, Seigneur, nous, avons, nous soupirons après toi. Chaque jour, nous voulons que notre vie davantage puisse... Oh que ces ailes encore que tu as placées puissent encore davantage augmenter et que nous puissions persévérer toujours à être comme toi, tu le veux. Béni sois-tu encore ce soir pour uh, les chants et les cantiques, mon Père, pour uh, tous, les, tous les témoignages que nous avons entendus, béni Père Saint-Dieu, que le merveille que tu as vraiment accompli Merci. parmi ton peuple, mon Roi, même de loin, même de contrées lointaines, mon bénémoine Père, tu as montré que tu es vraiment le Dieu vivant. Nous avons la crainte et le respect à ton endroit, comme le psalmiste l'a dit encore tout à l'heure, Père Saint-Dieu. Oui, Père, c'est cela ce que nous te devons, recevoir. Nous rendons gloire à ton Seigneur encore ce soir pour tout ce que tu veux. Merci aussi pour les psaumes, car nous t'avons ainsi prié en pensant à tous nos frères et sœurs partout où ils sont. bien-aimé, Père Saint-Dieu, nous sommes. Nous nous réjouissons de savoir que vraiment ils font aussi partie de nous, Père, parce que lorsque tu agis ici, là aussi lointain, aussi lointain qu'ils sont, Patrice mission, tu les bénis aussi également, Père. Que ton nom soit béni et glorifié. Nous t'avons ainsi prié au nom de saint Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Nous ne pourrons cesser de pouvoir rendre gloire et honneur à notre Dieu et beaucoup de remerciements aussi pour sa bonté et sa miséricorde à l'endroit de tout un chacun de nous. Il a manifesté aussi sa puissance au milieu de nous. Et c'est vrai que les témoignages viennent de loin comme de près aussi de, de la main puissante de notre Dieu. Il, il est vivant, il est aussi présent, il conduit aussi son troupeau et son peuple. Nous devons réaliser que le Seigneur, notre Dieu, il a fait des promesses pour que son peuple puisse arriver à pouvoir réellement. Avoir aussi des assurances aussi dans la marche dans laquelle il, il, il est avec. Et parce que s'il si est au milieu de nous, il est aussi capable de faire aussi beaucoup de choses. Il témoigne aussi, en démontrant aussi, que son bras n'est pas trop court. Et sa main est toujours la même, sa puissance est toujours la même. Et nous devons avoir confiance. Avoir foi en ce Dieu, qu'il n'y a aucune chose qui peut dépasser notre Dieu. Il nous a accordé la grâce de pouvoir avoir la foi en lui et, et c'est lui aussi qui suscite cette foi comme nous cessons de pouvoir le dire pour laquelle nous devons aussi rester moins accrochés et surtout aussi fermement avec assurance que ce que lui nous a déclaré dans les Saintes Écritures, dans sa parole, il va vraiment aussi l'accomplir. Beaucoup de promesses sont, ont été donc données dans les Saintes Écritures et parfois les gens pensent qu'effectivement que ce sont des choses que Dieu a dit comme cela, mais que ça ne pourra pas se passer effectivement comme cela. Ça se passera peut-être d'une certaine manière ou d'une autre. Mais nous devons savoir que si Dieu a déclaré sa parole, la chose se passera comme il l'a dit. Parce que <rire> c'est parce qu'il est Dieu que ça ne peut pas se passer autrement. Il l'a déclaré lui-même aussi, comme la Bible le fait savoir que Lorsqu'il dit, la chose arrive. Lorsqu'il ordonne, elle doit aussi exister. Ce que nous entendons souvent que la parole de Dieu a la puissance de transformation. Ce que nous avons eu à pouvoir expérimenter ce dimanche, ce n'est qu'un début en fait. Oui, mon frère et ma soeur. Ce n'est qu'un début, mon frère et ma soeur. Nous devons nous attendre effectivement à des grandes choses dans, dans notre vie avec les seigneurs. Parce que cette année est une année particulière aussi. Nous avons soupiré après cela. Et quand nous venons dans la maison du Seigneur, nos attentes doivent être selon ce que Dieu veut faire. Et nous nous préparons de tout notre cœur. Parce que nous serons probablement surpris. Nous ne savons pas ce qui pourrait se passer. Et c'est que chacun de nous doit s'opérer à pouvoir toujours être l'un d'entre eux. Comme je vous le disais les dimanches, quand il passait, chaque personne sentait qu'effectivement que. Et vous savez, vous voyez le, le déplacement, il s'est déplacé. C'est vrai, mon frère. Chacun de nous doit être conscient que ce que Dieu veut, c'est que toi, frère, toi, sœur, qu'il soit amené dans la présence du Seigneur, afin qu'il agissent au-dedans de toi. C'est-à-dire que pour cela, il faut que nous-mêmes, nous nous consacrons au Seigneur. Il nous a montré qu'il est capable. Amen. On pouvait douter en disant peut-être que le Saint-Esprit n'existe pas, c'est historique effectivement, mais il nous a montré que vous n'avez pas regardé à gauche et à droite, il est avec nous. Amen. Aussi longtemps que nous demeurerons avec lui, oui, oui, oui. Le Seigneur, notre Dieu, est avec nous, si nous aussi nous sommes avec Lui. Ça, c'est la chose que nous devons aussi comprendre et demeurer effectivement aussi dans la foi, que chaque jour que nous avançons avec le Seigneur, en tant que fils et filles de Dieu, il nous faut avoir effectivement aussi des expériences qui nous permettent de pouvoir réaliser que nous avons avancé. Nous, nous ne pouvons pas rester le même. Le, le, les jours avancent, mais à une vitesse. Mon frère et ma soeur. Vous savez, les Saintes -Saint Écritures -Saint ne font savoir que jusqu'à ce que les derniers soient entrés. Je l'ai toujours eu à pouvoir vous dire. Si vous ne savez pas, peut-être qu'il a déjà cru. Parce que, oui, il faut que vous puissiez réaliser une chose que quand on parle que les derniers sont entrés, c'est pas qu'ils rentrent dans une église. <rire> non, non, non. Entrer, c'est entrer dans le corps. Alors, comment il peut entrer dans le corps C'est par le baptême du Saint-Esprit. Donc, quand on vient à la foi, on n'est pas dans le corps. Oui, c'est vrai. C'est le Saint-Esprit qui nous introduit. Alors, ce qui veut dire que nous avons toujours tendance à pouvoir dire, ah, il faut que les derniers, quand ils vont croire, non, non, non, non. Euh, ce n'est pas comme ça que l'Écriture dit jusqu'à ce que la totalité du païen soit entrée, donc que le dernier soit entré, entré aussi dans le corps, c'est-à-dire qu qu'il ait reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc pour le recevoir, il faut qu'il croie. Mais s'il a cru, ça ne veut pas dire qu'il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Il y a donc la justification, la sanctification et aussi le baptême du Saint-Esprit. Donc, euh, comme le Seigneur a dit, il est plus proche, l'air est tellement avancé que vous ne pourrez le réaliser, parce que souvent, on reste effectivement aussi dans, oui, ça va se passer comme ça, si ça va se passer comme ça, ça te surprendra un jour. Mais pour que tu puisses aussi prendre part de cela, il faut que tu sois aussi l'un d'entre eux. Voilà pourquoi la parole de Dieu vous est apportée, pas pour que vous deveniez membre d'une certaine église. C'est important que vous compreniez cela, sinon c'est un travail en vain. Dieu m'a pas envoyé de pouvoir avoir des bâtiments dans lesquels on engrange des membres. Non, Dieu m'a envoyé pour que le peuple de Dieu soit à la place que Dieu l'a appelé à être effectivement. C'est-à-dire qu'être dans le corps de Christ, le but, c'est être là-dedans. Ce n'est pas être dans le banc ainsi simplement, c'est une bonne chose. Mais, mais si c'est que seulement notre destination de rester toujours dans le banc, mais les bancs resteront. Nous ne sommes pas euh, des, des, des églises dénominationnelles ou avec des doctrines dénominationnelles qui cherchent simplement à engranger les membres dans, une, dans un bâtiment pour remplir des chaises, en fait, dire Ah, oh, voici, ils sont nombreux, voici donc notre église. Ce n'est pas ça. Enfin, moi, je ne suis pas comme ça. Si les autres travaillent comme ça, ce n'est pas comme ça que moi, j'ai été appelé à pouvoir travailler. Ce que Dieu m'a donné comme à travail, c'est. Vous savez, dans, dans les Saintes Écritures, et je voudrais lire cela, puis nous allons lire effectivement aussi ici. C'est dans Esaïe 43. Je voudrais que nous, nous les lisions effectivement avec vous. Esaïe 43, je pense que c'est cela. Voilà, c'est Esaïe, chapitre 43, ce que vous voyez un peu cela et Il est dit une chose, aussi, tout ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, formé, ô Israël, crains rien quand je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu. Les saints d'Israël ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. L'Éthiopie et est à ta place parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne donc des hommes à ta place et de peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient à ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne. Et au midi, ne retiens point. Maintenant, le verset suivant, il dit, Fais venir mes fils de pays lointains, vous suivez, et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de quoi De mon nom. Et que j'ai créé pour ma gloire, et que j'ai formé, et que j'ai fait. Voilà le travail que Dieu vous dire. Voilà le travail, ce n'est pas pour autre chose à faire de bruit et rassembler au rame. Non, non, non, non, non. Il s'agit effectivement du peuple que Dieu s'est choisi lui-même. Et que ce peuple, effectivement, que Dieu s'est choisi lui-même, il doit être retrouvé dans l'endroit que Dieu a choisi qu'il soit. Donc, effectivement, c'est pour ça que, vous, et que nous prions que le Seigneur, notre Dieu, il a, il a accordé la grâce, mais que vos yeux s'ouvrent, vos cœurs aussi. Pour euh, que vous puissiez toujours avoir dans votre pensée, dans votre cœur, ne jamais vous comparer avec les autres. Oh, dans telle église, ne jamais vous comparer avec les églises. On n'a pas été appelé à se comparer avec des églises. Nous avons été appelés à pouvoir se regarder dans le miroir de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit de moi Jamais Abraham se s'est comparé avec quelqu'un d'autre. Parce que ce que Dieu lui a dit, c'était ça, le concernait lui. C'est que les autres, ils pouvaient arriver, c'était pas, pas son problème. Le problème, c'est ça l'élection, mon frère. Parce que, vous voyez, l'apôtre... Pierre, je pense qu'il a dit une parole qui est tellement aussi merveilleuse. C'est quoi, c'est dans 2 Pierre au chapitre 1 Je pense quelque chose comme ça. Il a, je, je, je voudrais que nous lisions quand même. 2 Pierre au chapitre 1, il dit, il dit cela. Hein? Euh, euh, il nous montre cela dans 2 Pierre. Voilà, c'est cela. Oui, 2 euh, ouais, Pierre au chapitre 1, pardon. On lui dit, euh, c'est cela c'est cela que dit, voilà, voilà, je peux même les lire un peu, il dit. Je lis un peu verset, verset 3. Verset 3, il dit, comme sa divine puissance, vous suivez nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moins de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez donc participants de la nature divine. En voyant donc la corruption qui existe dans le monde effectivement par la convoitise, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, donc, la science. À la science, donc, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, donc, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Maintenant, il dit Car si ces choses sont donc en vous, et ils sont en avec abondance, effectivement, ils ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez, non Et puis, il dit Mais c'est lui en qui ces choses ne sont point aveugles, il ne voit pas loin. Il a mis à oubli la purition de ses anciens péchés. Verset 10, je vous arriver. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre quoi Voilà, messieurs. C'est absolument important, frère et soeur. Si Dieu vous a appelé, que Dieu vous a choisi, vous devez vraiment vous attacher à ce à quoi Dieu, pour lequel il va vous appelé. Est-ce que vous, vous n'avez pas à vous occuper avec ce qu'il va faire avec les autres vous n'avez pas à vous comparer avec tel tel tel tel non tel tel tel il est tel mais c'est vous en fait qu'est-ce que Dieu fait avec vous mon problème à moi ce que je veux voir le Seigneur qu'est-ce que l'autre le... je ne sais pas ce qu'il se... qu ce qu'est-ce qui va faire mais mon problème à moi, c'est que moi ici, qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse Parce que je veux le voir. Et s'il m'a appelé moi en tant que fils donc qu il a aussi, dit aussi quelque chose à mon endroit. Qu'est-ce que je dois faire, effectivement Et si je suis un élu, effectivement. Il y a des choses. Alléluia. Qu'un élu doit faire. C'est sûr et certain, frère. Je ne peux pas rester là, et oisif et stérile. Non, je dois arriver à pouvoir, il me dit, mais si Dieu m'appelait, que je suis vraiment un élu, alors je dois voir en moi ce que ça produit en tant qu'élu. Je pense que dans les scènes d'écriture, effectivement, je ne sais plus dans quel chapitre verset, mais je pense que l'apôtre Paul a dit quelque chose en rapport. D'abord, je pense que nous pouvons être. On voit probablement, dans Tessalonicien, on va trouver peut-être là, au chapitre 1, quelque chose comme ça. Il a dit quelque chose qui devait aussi attirer notre attention, nous puissions comprendre, je suppose, laissons donc, voyons voir effectivement aussi que les Thessaloniciens, euh, oui, vrai. Voilà, voilà. <rire> si, 1 Thessaloniciens, chapitre 1. Et je comme nous avons déjà lu ici, mais je vais quand même le redire pour que vous puissiez voir ça. 1 un chapitre 1. Et, et nous lisons verset 2. C'est l'apôtre Paul qui dit ici. Vous y êtes Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous. Faisant mention de vous dans nos prières. Thessaloniciens, hein nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi. Est-ce que vous comprenez Les travail de votre charité. Vous comprenez cela Bon, c'est vrai que je dis, que vous comprenez Je ne sais pas si vous, vous comprenez vraiment. Je veux que vous puissiez voir les tableaux qu'il dresse, effectivement, pour que vous puissiez voir de qui et pour qui il dresse ces tableaux. Pour que vous puissiez comprendre, effectivement. D'abord, il parle, effectivement, faisant mention de Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi. Le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. La fermeté. Et puis il dit, nous savons nous savons frères bien-aimés de Dieu que vous avez été donc vous comprenez ce que l'élection produit dans une personne. La charité, la fermeté la foi. c'est-à-dire que ce n'est pas un homme qui est à gauche et à droite, non. C'est une personne qui est ferme dans ce qu'il croit, et que ce pas n'importe quoi qu'il croit, il croit la vérité. C'est-à-dire que son intérieur, son désir, c'est, Seigneur, c'est seulement la vérité que je veux. Pas quelque chose qui doit me faire plaisir, moi. Mais en fait, c'est pour ça que l'apôtre peut dire, mais j'ai très durement mon corps. Parce que c'est quelqu'un qui, que cette personne, effectivement, elle ressent en elle-même ce que, ce que Dieu attend de lui. Et, et l'Esprit de Dieu qui est en lui, mais le convainc de tout en fait. Alors il est très bien, il dit, mais nous savons, nous savons, frère bien-aimé, de Dieu, que, que vous avez été élu. Donc il dit, mais, parce que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et, et avec une Peine, persuasion, car vous n'aurez pas que nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous, effectivement, et vous-même. Vous avez été mes imitateurs et c'est du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de, de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. En sorte qu'effectivement, vous êtes devenus un, un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de la Caï. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine, dans la Caï, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. C'est-à-dire qu'ils euh, étaient tellement accrochés à la parole de Dieu, qu'ils avaient foi, et même dans leur façon de pouvoir vivre et de faire tout ce qu'ils voyaient, ils disaient, mais ceux-là, ils ont vraiment cru à la parole de Dieu. C'est vrai, mon frère, ma sœur. vous ne devez pas être en fait des gens qui influencent des autres dans le mauvais sens. Amen. Un élu doit avoir une influence positive. Son attitude positive. Dans tout, il est toujours positif. Jamais négatif, jamais décourageant, jamais laisser sa bouche sortir des choses qui vont blesser ou heurter ou, ou décourager quelqu'un. Jamais. Ça, c'est pour ça dire, mais faites tous vos efforts. Pour joindre, pour joindre, pour joindre. C'est ça en fait parce que vous affermissez votre élection, vous démontrez qu'effectivement que Seigneur, c'est pour ça que tu m'as appris. Comme des amis de Dieu, hein? révetez vous trait de miséricorde. C'est-à-dire que tu n'es pas quelqu'un qui dispute toujours avec les gens. Un tout petit peu, on te bouscule toujours. Ça monte, effectivement, et tu fais sortir des diatribes, effectivement, de ta bouche tout le temps. Vous oui. entendez Mais c'est comme cela. Frère, c'est-à-dire que quand on est conscient de ce que Dieu a fait pour nous et qu'il a fait de nous, et ce qu'il attend de moi, dans ce qu'il m'a introduit, mon frère et ma soeur, si j'engage un, un, un, un maçon dans ma maison pour travailler chez moi, évidemment, le maçon ne va pas rester simplement comme ça pour pouvoir regarder le mur. Il sait qu'il est maçon et ces murs-là, il n'est pas droit. C'est lui qui doit arriver à pouvoir redresser. Est-ce que vous comprenez Parce qu'il sait qu'il a été engagé là-dedans en tant que maçon. Il n'est pas ignorant, je ne l'ai pas rangé là-dedans en tant qu'électricien, quand même. Il dit Je suis maçon, je suis ici. Donc, en tant que maçon, je dois vérifier tous les murs. C'est mon travail. Je n'attends pas que quelqu'un d'autre vienne le faire. Donc, on m'a engagé ici pour cette maison ici. Donc, je dois travailler. Mais toi, on t'a engagé pour quoi parce que n'est pas pour, pour disputer avec les, les enfants du propriétaire. Hein. Tu n'es pas là. Mais toi, tu n'as pas préparé la viande et tu n'as pas fait la journée. Mais toi, on t'a dit tu dois être maçon. Ton travail, c'est maçonner. Donc tous les autres, tu sais, pour regarder comment les enfants du propriétaire sont en train de voir faire les choses, mais tu maçonneras quand Est-ce que vous comprenez Donc Dieu ne t'a pas appelé pour regarder tel, tel, tel, tel, tel. Il t'a appelé toi, toi. Quel est ton travail à toi Toi, tu dois bâtir. Nous travaillons avec Dieu. Bien sûr, monsieur. Ah oui, nous entendons comme ça. Et puis, vous ne réalisez pas, frère. Et vous, quand vous entendez ça, vous mettez ça loin, loin, loin. Mais c'est maintenant, aujourd'hui, que chacun doit se relever. Être conscient. Vous vous rappelez effectivement, je crois avec Deremie ou Ezras, effectivement, quand le roi Darius qui vient, je pense, il dit, dit, mais, mais que c'est lui qui est de son peuple. Il s'agit de l'œuvre de Dieu. Mais qu'il s'élève, qu'il parte donc. Amen, Amen. Alors c'est lui qui était effectivement, qui faisait partie du peuple de Dieu. Il s'est senti concerné. Amen. Mais le problème c'est ça mon frère et ma soeur. Dieu est bon, Dieu est bon, mais Dieu œuvre avec ceux qui veulent que Dieu œuvre avec eux. Vous que nous devons entrer effectivement dans la chose dans laquelle Dieu nous a donc appelés. On ne peut pas simplement se dire, ah, oh, gloire à Dieu, nous sommes des élus, nous partons. Mais alors que nous produisons, et ce que nous faisons, comme vous croyez, je suis maçon et je vais construire, mais tu as la tuer à la main, mais jamais on a vu des briques monter. Ce que tu veux, c'est simplement aller parler. Bon, euh, vous savez, c est, c est, on ne t'a pas appelé pour ça. Le, le tuyau, là, s'il si perd de l'eau, ce n'est pas ton problème. C'est un problème de plombier. Tu n'es pas un plombier. Donc, toi, tu es maçon. Alors, eh ben, continuez de faire son, ton travail. Parce qu'on doit venir voir si tu as fait... Mais c'est cela. Donc, chacun de nous ici doit s'occuper de ce que Dieu lui a donné. Qu'est-ce que Dieu. C'est la vérité, frère, que Dieu nous ouvre les yeux pour nous voir. Qu'est-ce que Dieu, Dieu, toi Il faut pas penser d'abord au frère ou à la soeur ou à, à mes enfants. Non, toi, toi d'abord. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de pouvoir faire Avant de pouvoir aller chercher à ah, celui-là, il n'a pas fait comme ça. Donc moi, non, non, non, non, toi d'abord. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de pouvoir faire Dieu a dit à Abraham, marche à ma présence en interqu'il. Et Abraham l'a fait. Amen. Parce que Dieu lui a dit comme ça. Et, et Abraham l'a fait. C'est comme ça que Dieu est venu au fournir. Il l'a fait. Il lui a donné la promesse. Mais vous, mais vous, qu'est-ce que Dieu vous a demandé de pouvoir faire Parce que ces mauvaises habitudes qu'on a, on a toujours tendance à regarder le frère là, la soeur là, et ceci et ceci là. Mais toi-même. C'est ça le problème. Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions comprendre. Il est vraiment merveilleusement quelqu'un est heureux pourvu qu'il mette en pratique. Oui, on ne va pas rester comme ça et dire « Alléluia, je suis l'élu de Dieu, je laisse » et puis les choses vont se mettre elles-mêmes en pratique, en place. Oui, C'est comme ça que beaucoup pensent. Hein. Si les choses doivent se mettre elles-mêmes en place simplement, alors pourquoi est-ce que le Seigneur nous a dit aimez-vous, et les uns et les autres Parce qu'il n'aurait pas besoin de pouvoir le dire. Ça se met tout simplement en place. que vous, avez, vous êtes de ces, ces personnes-là qui sont toujours comme ça. Alléluia, gloire. Vous avez une image de Dieu vraiment euh, à vous. Enfin, c'est euh, Ah, Nous sommes les enfants de Dieu. On reste comme ça, comme la bouche ouverte. La viande va tomber. Ah, déla, ah. Elle vient tout seul. Mais si tu ne vas pas chercher la viande. Mon frère et ma soeur, tu peux rester là pendant 150 ans. Avec la bouche ouverte, c'est sur les mouches qui viendront. Ah oui non c'est vrai, ça c'est vraiment une manière paresseuse de pouvoir dire que je travaille pour Dieu c'est sur les mouches qui vous entrent parce que la viande est là, Dieu t'a donné la viande maintenant tu restes là, Seigneur Ah, qu'elle vienne dans ma bouche, elle ne viendra jamais tu as les mains si Dieu te donne, c'est pour que tu sais la viande tu ramènes dans ta bouche à toi bien sûr Non, mon frère, c'est vrai ça. Nous devons, nous devons être équilibrés dans les choses de Dieu. Parce que nous pensons toujours, côté. oui, le Seigneur va faire seulement pour nous, mais pour que Dieu le fasse. Il faut que toi aussi, tu fasses quelque chose. Amen. Mais est-ce est que c'est -ce est moi qui écris ici, faites tous vos efforts non. Sinon, on enlèverait, faites tous vos efforts, on dirait, ne faites rien ne faites rien pour joindre à votre foi. Ne faites rien pour joindre à la vertu. Ne faites rien. Non, c'est ce qui est écrit. Il a dit faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. La vertu, c'est ce qu'il a dit. C'est écrit quand même. C est, c est, on n'a pas besoin d'interpréter. Non, c'est sérieux. Sinon, on aurait dit Ah, restez comme ça seulement et si ça va se mettre. Non, non, non, non, non, non, non, non tous vos efforts vous savez pourquoi on dit cela? parce que tout ce que Dieu veut faire en vous et ce que la parole de Dieu demande que nous fassions le diable combattra toujours pour que ne vous puissiez pas le mettre en pratique <rire> oui oui oui si tu restes comme ça avec la bouche ouverte et tu as laissé la porte ouverte à des mots, il doit faire ce qui est parce que bien sûr que oui, mais oui Prenons un exemple. Bon, puisque nous sommes, nous sommes des élus, nous allons monter, nous allons partir, effectivement. Je ne prie pas, je ne fais rien, je ne lis pas la Bible, je dors, je mange. L'enlèvement, j'y serai. Oui. Et puis, je ne vais même pas la réunion, puisque de toute façon, puisque je, je sais maintenant que je suis un élu. Dès avant la fondation du monde, élu et choisi, mis à part par Dieu. Donc, si le Seigneur vient aujourd'hui, je pars. Alors je peux m'endormir, quoi. Manger seulement, préparer. la tu je je mange. Je donne, je mais, mais, mais puis d'abord, c'est pour ça que vous ne comprenez pas. Vous méprisez la communion fraternelle. Qu'est-ce que j'aime même avoir à pouvoir être avec des frères et sœurs De toute façon, là où je suis, yeah. c'est ça. C'est en fait comme ça que les diables, en fait, vous instruit. Ah, il est trop malin. Il vous donne un peu... Ça semble comme un peu, un peu la vérité, hein. Mais transformer. Oui, c'est pour ça que, mais c'est vrai frère, nous, nous devons comprendre que quand Dieu a dit quelque chose, on doit rester effectivement dans la pensée de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit, il a caché ces choses aux sages, aux intelligents. Jacques dit que je peux me comprendre, je comprends moi-même, mais il les a révélés. Aux enfants. C'est ça en fait l'importance de la révélation. Que chacun de vous puisse comprendre que je ne peux pas avoir... Nous n'avons cessé de pouvoir le répéter ici. N'ayez jamais une trop haute opinion de vous-même. Vous, vous l'entendez, vous dites alléluia, gloire à Dieu, mais en fait vous avez toujours une haute opinion de vous-même. Comment est-ce que Dieu qui est le potier peut maintenant donner la forme à l'argile? Quand l'argile commande les potiers. Alors que c'est plutôt les potiers qui doivent commander l'argile. Parce qu'il connaît, lui, la forme qu'il a donnée à l'argile. C'est pour ça qu'il nous est absolument nécessaire de prendre conscience de ce que Dieu fait de nous. Dieu a fait de nous. Et c'est déjà une grande grâce. Que Dieu nous ait ramassés. J'ai toujours dit si personne ne peut se battre la poitrine, dire que je suis meilleur, je suis ceci. Non, nous avons tous été, y compris moi, dans les saletés. Pas de genre. Quand je vois un frère qui a plus d'orgueil à l'endroit de sa soeur pour mon spirituel, j'ai mal au cœur. J'ai dit, c'est pitoyable pour la personne. Parce que quand déjà tu arrives à cela, tu n'as rien de Dieu dedans de On n'a jamais insisté assez. L'humilité précède la gloire. Nous devons toujours... Frère et si nous descendons tous et nous revêtons ces sentiments d'humilité, vous verrez encore des grandes choses. Et c'est vrai, frère. C'est vrai. Il faut qu'on puisse mourir pour que Dieu nous aide encore davantage. Je voudrais lire les scènes écritures avant de pouvoir vous laisser dans les livres d'Agir. Peut-être qu'on lira et puis on prie, puisque vous faisiez partie. Agir au chapitre 2. Agir au chapitre 2. Mm -hmm. Et, et cela, à partir euh, du, du verset 1, nous allons le, le lire ensemble. Et puis nous prions. Oh, il est déjà vêté Bon. Que Dieu nous pardonne. Le 21e. Vous avez, vous, vous avez le livre d'Agé, c'est après Sophonie. Et euh, donc, euh, attends, si vous avez, si avez Zacharie, puis vous tournez un peu plus loin, vous avez donc Agé. Mm -hmm. donc, que, je pense que c'est cela aussi. Vous y êtes Ok, alors nous nous disons parce que c'est important pour nous tous. Le 21e jour du septième mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agir les prophète en ce mot. Parle à Zorobabel, fils de Salatiel, gouverneur de Judas, à Josué, fils de Tzotzadak, le souverain sacrificateur et au reste du peuple, et dis leur Quel est donc parmi vous, les survivants, qui aient vu cette maison dans sa gloire première et comment la voyez-vous maintenant Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux Maintenant, fortifie-toi donc Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi donc Josué, fils de Sadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Il dit, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Amen. Vous avez entendu les psaumes qu'on nous a lu tantôt Vous avez entendu Amen. Vous avez fait attention aux psaumes okay. Quand vous sortîtes donc de l'Égypte, il dit, et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et je branlerai les cieux et la terre, la mer et les secs. Je branlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi. L'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux. Que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prier. Merci. Tendre Père et précieux Soba, c'est merveilleux de pouvoir te voir aussi à l'œuvre comme ça, père et, et nous montrant ce que tu vas faire et ce que tu es en train de pouvoir faire, mon roi. Nous avons vraiment confiance en toi. Seigneur, c'est vrai, nous sommes vraiment heureux et des privilégiés, Père. Aide-nous vraiment à prendre conscience, à pouvoir nous tenir encore, Père Saint-Dieu, dans cette parole bénie que tu nous donnes, mon béni, Père à réaliser, Seigneur Jésus, que toutes les promesses que tu as faites pour nous, Père Subissant Dieu, c'est vraiment merveilleux, Père Saint-Dieu. Une grâce étonnante, une grâce merveilleuse, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Nous introduit dans, dans toutes choses merveilleuses, Père Dieu, dans ces plans glorieux, Père Dieu. Oh cette grâce que tu nous as faite, tu Patémissant, nous voulons la considérer comme étant une grâce, Père de ta part, mon Père Saint-Dieu, pour prendre part à ce que toi, tu nous as donné, mon bien-aimé Père oh Dieu. Je prie encore, mon bien tu et, et implore encore ta grâce. Parce qu'en ces jours, nous voyons combien, Seigneur Jésus, tu veux secouer encore davantage mon roi. Tu veux encore ébraser, tu Dieu. Tu veux enlever des scories, mon tu Patrice, Dieu. Tu veux purifier ton père, mon tu Père Tibissant. Donner la grâce, pour des prendre part, oh Dieu, Père à l'héritage que toi tu, tu nous as donné, Père Dieu et nous y sommes mon roi, et nous te remercions mon Père saint Dieu, bénis ton peuple mon bénéme Père saint Dieu, et tu le fais Seigneur et nous voulons que chaque jour mon mon Père saint Dieu nos cœurs puissent réellement s'attacher davantage à toi mon bénéme Père saint Dieu, oh que nous voulons réellement Père saint Dieu, être fortifiés encore davantage par ce que toi tu dis et ce que tu fais Seigneur, nous rendons gloire à ton Saint nom, tu es merveilleux Père oh Dieu, sois béni et sois glorifié pour tout ce que tu fais à toi la gloire l'honneur, la puissance et la victoire car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et Sauveur Jésus Christ, Amen, Amen. que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir, je dis que je ne vais pas vous retenir puisqu'il est déjà l'heure avancée, 21h presque vous pouvez réaliser effectivement ce que le Seigneur notre Dieu va faire et qu'il est en train, il le dit effectivement aussi, il dit Mais mon esprit est au milieu de vous. Et il dit aussi que la gloire, parce qu'il dit Mais quand vous regardez cette maison, vous voyez comme si c'est rien à vos yeux, en fait. Oui, c'est ce que les Saintes Écritures nous, nous déclarent, effectivement. Euh, cela, parfois, enfin, ça donne un peu comme les découragements, quelque chose comme ça. Mais il ne fait pas, effectivement, que ce qu'il va faire. Et d'ailleurs, même, il, il, il montre, effectivement, combien il, il, il prend soin de tout, en fait, pour que nous, nous, en tant que le peuple de Dieu, nous nous réjouissions, que nous soyons vraiment heureux. Il dit, et même, il dit une chose ici, je pense que c'est cela. Attendez, pardon. Il, il dit ici, mm, mm. verset 5, il dit, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Et puis, ici, il dit verset 7 il dit je branlerai toutes les nations les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison dit l'éternel des armées l'argent est à moi l'or aussi est à moi donc vous comprenez qu que le Seigneur vous fait comprendre que vous ne manquerez de rien mais, mais c'est la vérité il a dit l'argent est à moi L'or est à moi. Ce qui veut dire qu'effectivement, qu il va prendre soin aussi de vous dans les domaines financiers. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, financièrement, Dieu va prendre soin de vous. Regardez, frères et sœurs, je crois que, c'est ce que, euh, je crois, Solomon a prié en disant que, Seigneur, euh, ne me donne pas beaucoup euh, de peur qu'en procédant, que mon cœur puisse s'élever que je puisse m'égarer. Mais de ne pas non plus trop peu, pour, enfin, je puisse être dans le, puis que mon cœur aussi puisse arriver à voir. Mais donne-moi le juste don. J'aurai besoin, frère et oui. ma soeur. Vous savez, frères et sœurs, quand vous regardez <rire> la plupart de tous ceux qui se sont donnés au Seigneur de tout leur cœur, nous regardons par exemple dans l'Ancien Testament, que ça soit Jacob Jacob n'a pas été un pauvre Jacob dans tout ce qu'il entreprenait Dieu faisait qu'il fructifiait davantage Jacob était là, parti effectivement parce que il était dans la voie que Dieu voulait qu'il soit vous vous souvenez hein, quand on lui a dit de pouvoir aller là-bas il est allé chez Laban, pas chez autre personne, non, non. mais chez la Laban. C'était toujours le plan de Dieu. Aussi longtemps que nous sommes dans la voie que Dieu nous a placés, vous ne manquerez de rien. C'est pour ça que je disais l'autre fois, j'ai dit, mon frère et ma soeur, quand vous sentez dans votre cœur que vous voulez entreprendre, c'est-à-dire que vous voulez faire une activité ou quelque chose comme ça, n'ayez pas peur. Ne vous dites pas, est-ce que je vais réussir Est-ce que ça va marcher Non. Quand vous voulez faire quelque chose, mettez Dieu en avant. Bien sûr que je vais juste vous rendre un petit témoignage. Moi, votre frère, quand je commençais mon entreprise, oui, je crois que Frère Zaché, il est ici, c'était moi, Frère Marcel, il était moi, ils m'ont connu, effectivement. Les anciens m'ont connu quand j'étais encore dans le business. On grand aussi, parce que sa femme aussi, quand, bref, bon. Vous savez avec quoi j'ai commencé? Zéro. Quand on dit zéro, ça dit que je n'avais pas le capital. Mais par ce concours des circonstances, j'avais eu un bâtiment, effectivement, dans lequel je pouvais. Alors, je commençais simplement avec des idées que Dieu m'a donné, avec des idées sans argent. Parce que dis-moi, il faut avoir des capitaux, un, un capital assez énorme pour ceci ce, et cela. Je ne suis pas là pour vous parler de l'argent, mais je vais simplement que vous puissiez comprendre. Commencer des zéros avec simplement les pensées, parce que je voulais une entreprise, je voulais qu'elle soit comme ça, je l'ai désiré comme ça. Et j'ai commencé zéro, et j'ai commencé à avancer. Vous savez comment Dieu faisait les choses ah non. Vous savez, les gens vont se poser là qui se disent « Mais c'est quand même pas possible, Dieu ne peut pas faire cela. » Et bien sûr que oui. Mais c'est Dieu qui a tiré en fait les gens lui-même. Les gens dans le monde, effectivement, ils vont chercher des féticheurs, prenez ces siens, chez vous, effectivement. C'est comme cela que vous voyez. Effectivement Mais nous n'avons pas besoin de cela. Nous avons Dieu, effectivement. Et, et oui, hein, des héros que j'ai commencé, j'ai commencé... J'étais arrivé à un point, ça je ne vous mens pas, j'ai encore des dossiers là dans mon bureau, à un point tel que je pouvais acheter un petit avion, des transports. J'avais le pilote, j'avais l'équipage, effectivement. J'ai tous les documents parce qu'on me dit, oh il dit quelque chose. Non, c'est la vérité, je vous dis. J'avais l'équipement, j'avais les pilotes, effectivement, j'avais l'avion. Oui, des zéros. On arrive à cela. Alors, et eh maintenant... <rire> dans le monopole de pouvoir avoir ici en, en Belgique, effectivement, non seulement en France, en Allemagne, effectivement, dans autre, d'autres pays. Toutes les entreprises qui étaient là, c'était vers moi qu'elles étaient attirées. J'avais des clients presque qui venaient presque partout. Mais j'avais beaucoup d'argent aussi. Je remercie Dieu parce qu'il m'a dit, je n'étais pas appelé pour ça. C'est pour ça, quand les gens bah, ils se disent « Oh, nous avons, nous avons quelqu'un dit ah, « J'ai de l'argent »» et puis il commence à bomber le ventre et, et il commence à parvader avec acheter des choses pour qu'on voit ça ne sert à rien. Oui, ça ne sert à rien du tout. Dieu nous a fait la grâce de pouvoir passer par toutes ces choses-là. C'est pour que nous ayons l'expérience. Pour que quand nous vous prêchons, nous savons que ce qu'on vous dit, c'est la vérité, parce qu'on est passé par tout cela. Dans le business, on l'a fait. Parce que je me dire, oh, j'ai commencé mon affaire, ça commence à grandir. Ah, on voit le frère qui était gentil, qui s'accrochait, la soeur qui s'accrochait à Dieu, et puis il commence à avoir des démarches qui sont bizarres, les vêtements qui sont comme des jokers, de ceci et de cela. Ah non Pourquoi Parce que je commence à avoir beaucoup d'argent. Frère, ma soeur, nous sommes passés par là c'est pour vous dire que si nous sommes comme ça, c'est parce que nous avons trouvé la richesse la plus grande, oui frère c'est vrai, parce que quelqu'un peut dire, oh ils disent comme ça, non non non non, la richesse la grande c'est celle-ci et, et jamais il nous a jamais manqué de rien donc n'enviez personne parce que vous Dieu peut faire des grandes choses avec vous je répète encore financièrement Dieu peut faire beaucoup avec vous et pourquoi il ne le fait pas Parce que si aujourd'hui vous donnez des millions, on ne vous verrait pas beaucoup à l'Assemblée. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Allez, il vous tient comme ça hein, pour que vous voulez priez. Si vous aviez tout, comment allez-vous prier, Dieu tu veux, tu veux une maison Oh, j'ai l'argent. Mais quand tu n'as pas, oh Seigneur, tous les le cœurs de ceci, les dossiers, ah Seigneur, oh Dieu, du tu t'exerces dans la foi. Il est bon, n'est-ce pas? Amen. Mais il sait que tu ne peux pas manquer. Il prendra soin de toi. C'est pourquoi, ne vous inquiétez de rien. Vous voulez acheter des maisons, si vous priez, il va vous donner. D'ailleurs, nous sommes tous propriétaires en général. Bon, très peu de locataires. Et puis, des locataires, ils, ils doivent savoir qu'ils ne doivent pas pleurer parce qu étant donné que nous avons des maisons, ils ont aussi nos maisons. <rire> J'ai pas entendu Amen. La maison de mon frère ici. C'est qu'il va acheter, qu'il a acheté avec des murs là, avec des vitres là. Mais vous voyez qui pensez-vous que je vais aller loin? Mais non, c'est dans cette cuisine grande là, que je vais simplement m'asseoir dedans. Bien sûr, quand notre frère, ça je, je vous le dis, hein, quand mon frère qui est le nôtre, il a une maison. Il doit bien savoir qu'il ne peut pas acheter cette bonne maison pour mettre deux chambres. Mon fils, ma fille, et troisième, c'est la mienne. Non, mettez beaucoup de gens. Parce que nous sommes une famille. Voilà. Mon frère, il est locataire quelque part. Ce locataire-là, il est tenté de voir. Oui, c'est moi, vous êtes chez moi, vous êtes toujours dans. Il est parce qu'il pense qu'il est un fils qui n'a même pas de parents, qui, de, qui de maison. Ah, parce qu'il a un père qui est quand même riche. Donc ses frères qui sont là, pour ça ne parle pas un rédempteur entre parenthèses. Ces frères qui sont là, si on le met à la porte, il ne pense pas qu'il va rester là-dedans sur la neige, je vais chercher un abri. Non, il dit, on me met la porte, pas de problème. Il faut le christian. Il Il ouvre la porte, il va dire, il va les valises. Va, ça va ma soeur. Oui, <rire> on m'a mis dehors. Ah bon L'adresse que je connais la mienne, où je sais que je suis chez moi, eh ben, c'est ici il ne va pas le mettre à la porte. Amen. Ah oui, il hein. amen, amen, Amen. Bon, je n'ai pas dit casser les vides de votre propriétaire <rire> pour à dire que nous allons chez nos frères. Non, mais je veux dire que vous devez savoir. Ah oui, frère, nous ne sommes pas de monnaie. Hein. Nous sommes le peuple de Dieu. Vous devez savoir, frère, que tu es mon frère, tu es ma soeur. Tu as un problème de location, tu viens. Même s'il faut qu'on mette le matelas au salon, c'est chez nous. C'est aussi ton territoire. Eh bien, tu dormiras là. Et puis, Dieu pourra aussi que tu aies aussi un endroit. Parce que nous prierons ensemble ici. Dieu va pouvoir. Il dit à moi l'or et l'argent. Donc, ne vous inquiétez de rien. Les promesses de Dieu sont tellement grandes. Nous accrochons-nous seulement à la parole de Dieu. Et une fois, Dieu agira. Les nous nous allons prier. Tadre Père et précieux sauveur. c'est vraiment de tout notre camp que nous nous approchons de toi pour te dire vraiment merci. Merci encore parce que c'est une grâce de pouvoir t'avoir et de pouvoir aussi te servir au bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous ne voulons pas nous inquiéter de quoi que ce soit, mon de aimé Père. C'est vrai, ce sont les étrangers qui viennent nous voler, Père dieu mais nous, nous ne nous volons personne. C'est parce que qu'ils voient aussi que nous avons, parce que notre Père pourvoit pour nous. Seigneur Jésus, nous te remercions pour cela, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Aide-nous encore, Père Dieu, à pouvoir vraiment avoir la foi, à pouvoir réaliser que nous n'avons pas pour suivre à suivre des futilités, mon de mes Pères Saint, Nous avons simplement à rester dans la foi, dans ta parole à toi, bénémoine Père saint C'est là que nous avons toutes choses, mon Père. Nous comptons sur ta grâce, nous comptons effectivement aussi sur ta bonté. aide nos Père Saint-Dieu, à vivre comme toi tu le veux, Seigneur. Garde ton Père, mon bénémoine Père Saint-Dieu, à ne pas regarder. Oh Dieu, tu es le voisin, mais regardez effectivement ce que toi, tu es en train de pouvoir faire avec lui, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Nous soupirons après toi, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Et nous comptons effectivement sur ta bonté, ta grâce encore, Père Dieu. Fortifie mon frère, fortifie aussi ma soeur Oh Dieu, dans les difficultés dans lesquelles peut se trouver, mais, mais tu es le Dieu qui pourvoit pour tous nos besoins mon Père. Que la paix du Seigneur soit avec eux, mon béni, pas de Et aussi, oh Père que, que tu sois leur appui aussi, mon de Père Saint-Dieu, dans toutes leurs épreuves aussi difficultés. Nous te remercions pour cette grâce. Nous rendons gloire à ton Seigneur. Raccompagne-le, Père, car nous t'avons aussi prié, Père, et demandé cela, Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. N'écris rien, je t'aime, je suis avec toi, promesse suprême qui soutient ma foi. Oui, la sombre vallée, avec mon sauveur Non, jamais Jamais tout seul Non, jamais, non Jamais tout seul Jésus mon sauveur Le garde Jamais ne me laisse Non, jamais Non, jamais, non, jamais tout seul Jésus, mon sauveur, me garde Je ne suis jamais tout seul Mais tout seul